Oui, merci beaucoup. Alors, donc, la première affaire concerne le plan de prévention du risque inondation de la ville de Pérol. Nous devons approuver ce PPRI révisé. Alors, c'est l'événement du climatique du 29 septembre 2014 qui a impacté notre territoire métropolitain et en particulier la ville de Pérol. Je pense que mon collègue, assis devant moi, s'en souvenir assez bien, Jean-Pierre. Voilà, donc cet événement qui a provoqué des, des pluies très importantes et donc des inondations très importantes sur Pérol, a, a, a mis en lumière que le PPRI actuel, enfin le PPRI de cette époque, qui datait de 2004, était très insuffisant pour protéger les populations, pour protéger les biens et les activités. Décision a donc été prise de le réviser. Cette révision a permis d'intégrer les nouvelles connaissances qui, euh, qui amènent à une meilleure compréhension de la vulnérabilité de Pérol face aux inondations. Je fais plus vite que ce que j'avais prévu. Hein. Donc, euh, elle a permis aussi de travailler à des solutions. Il a permis aussi, pardon, de travailler à des solutions euh, qui ont été traduites ensuite en mesures et en obligations. Donc euh, il s'agit en fait d'un document, document qui permet un zonage de euh, la commune en tenant compte des aléas, enfin, des aléas pardon, auxquels elle peut être soumise en termes de, de, de cause d'inondation et en tenant compte aussi des enjeux du territoire, zone urbanisée, urbanisée, etc. Donc euh, ce document au bout du compte. Euh, lorsqu'on l'examine, on peut conclure très facilement euh, au fait qu'il est de nature à répondre aux objectifs auxquels il doit répondre, à savoir, d'une part, protéger les populations, les biens et aussi les activités, et d'autre part, garantir l'écoulement de l'eau et la conservation des champs d'inondation, ce qui permet de réduire les inondations dans les zones à protéger. Donc ce document est en parfaite cohérence avec les actions qui sont menées par la métropole, la métropole, la métropole je vais y arriver, et qui visent à réduire la vulnérabilité du territoire au risque d'inondation. Voilà pour l'affaire 38. Est-ce qu'il y a des questions Alors, monsieur Revol et ensuite le maire de Pérol. René. Je me félicite de, de l'adoption de ce PPRI. Je signale que les PPRI sont intégrés dans le PAPI 2, c'était dans le programme d'action et de prévention des inondations, et financé par l'État, et que c'est la responsabilité de l'État de, de réaliser ces PPRI dont on a vraiment besoin pour construire notre nouveau plan local d'urbanisme à l'échelle régionale plus protecteur. Et je voudrais ici regretter les lenteurs des services de l'État, parce qu'il y a d'autres communes. Et aujourd'hui, dans le Papy 2, la seule commune sur laquelle on est arrivé à obtenir un PPRI, c'est Pérol. C'est très bien, mais il y en a d'autres. Et le, théoriquement, le Papy s'arrête euh, l'année prochaine. Donc, euh, il faut mettre la pression au service de l'État. Effectivement, René. Jean-Pierre Rico. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Moi, je reviens très rapidement sur, cette, sur cet événement de septembre 2014. Où, sur la commune, j'ai eu 350 sinistrés, où nous avons récupéré sur la route 250 naufragés de la route qu'il a fallu sécuriser, et en l'occurrence, on les a sécurisés à l'arena. Il a fallu qu'on récupère également tous les passagers du, du tramway qui étaient bloqués euh, au terminus de la ligne numéro 3. Dans septembre 2014, et je rejoins ce que vient de dire euh, mon collègue Revol, je, septembre 2014, les inondations... En novembre 2014, je demande formellement, officiellement, au service de l'État la révision de mon PPRI. Cette demande est relayée en 2016, c'est-à-dire deux ans plus tard. Et on se retrouve aujourd'hui dans une décision de la métropole. Cette, cette délibération va permettre d'enclencher l'enquête de l'UJTÉ publique. Donc, quelque part, il aura fallu six ans, il aura fallu un mandat complet ouais. pour pouvoir obtenir un vrai PPRI sur ma commune. Donc, effectivement, je salue le travail qui a été exécuté par les services de la Métropole pour m'aider dans cette démarche. Je salue également le travail qui a été effectué par les services de l'État. Et Par contre, je regrette qu'il faille six ans, la durée d'un mandat, pour se mettre en conformité avec des événements, il y avait des situations qui peuvent engendrer des, des, des, des situations tragiques pour nos communes. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je crois qu'on peut tous acquiescer sur la question des temporalités, sur à la fois des dynamiques de projet, mais aussi de protection face aux vulnérabilités, et on sait que les communes de, de Grabelle, toute la, toute la Mosson, c'est aussi un enjeu, et donc il faut qu'on puisse aller plus vite. Et je me ferai l'écho de vos propos euh, dans les rencontres mensuelles, outre euh, les histoires de, de Covid-19, hein, des choses très préoccupantes euh, sur, euh, sur, euh, avec le préfet là-dessus, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse aller vite pour la protection des populations. Je mets au voix. est-ce qu'il y a des des abstentions, des refus de prendre part au vote, des oppositions, une unanimité. Affaire numéro 39, c'est une petite subvention. Oui, voilà, l'affaire 39, c'est en fait une régularisation voilà. de fonds Est-ce qu'il y a des questions auprès de Mme Négret Qui est contre S'abstient, ne prend pas part au vote Adopté. Affaire 40 L'affaire 40, c'est une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau et de la région Occitanie pour le financement de trois postes à la DEA. Direction Très bien. Des eaux et Très bien. pour une réponse favorable. Jackie et René ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a des questions D'autres refusent de prendre part au vote Qui s'abstient Qui est contre Adopté à l'unanimité. Et pareil, demande d'aide financière pour l'affaire 41. Est-ce qu'il y a des questions auprès de même la vice-présidente ne prennent pas par vote Jacques René, qui euh, s'abstient, qui est contre, unanimité.